Bonjour les amis, aujourd'hui je suis dans un grand hôtel parisien au champs Élysées, et je viens de donner une conférence. J'avais envie de partager avec vous une expérience euh, intéressante, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Et ce que j'adore euh, dans, dans ce métier que, que je fais, c'est de pouvoir en effet vivre de nouvelles expériences. Hein. Je, je le dis moi-même régulièrement, quand est-ce la dernière fois que vous avez vécu quelque chose, pour la première fois Eh bien pour moi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bien simple, euh, pendant ma conférence, au fond de la salle, quelqu'un a démonstrativement crié « c'est triste votre message ». Je ne vous dis pas le moment de solitude qu'on peut passer lorsque, devant 200 personnes, quelqu'un vous dit que votre message est triste. Alors, ce qu'il faut mettre dans le contexte, c'est que euh, ce cri de désespoir euh, faisait suite au moment où je sortais du sac poubelle. Donc, ça vous met un petit peu le contexte. Et là, euh, là où c'est vraiment euh, très intéressant, c'est euh, voilà, la réaction qu'on va donner face à ce qui, euh, qui euh, m'arrive, et c'est un message qui est valable pour nous tous. On a parfois des inattendus dans la vie. Et voilà, la façon dont on va traiter les choses aura toute, toute son importance. Eh bien je ne me suis pas démonté et j'ai même demandé à cette personne de répéter ce qu'elle a dit pour que je l'entende bien et puis surtout pour que toute l'audience l'entende, pour que je puisse répondre à cette injonction. Euh, ou en tout cas, ce désaccord. Euh, pourquoi je t'ai fait cela J'aurais pu très bien continuer et faire comme si je n'avais rien entendu, mais tout le monde l'avait entendu. Donc, euh, le choix se, se, se pose, c'est euh, qu'est-ce que je fais Eh bien, j'ai voulu laisser l'opportunité à cette personne de justifier sa réaction, et moi, en tant que professionnel, d'en donner une tout, autant, et tout aussi professionnelle. Parce qu'il faut savoir, c'est que... Autant moi, ça me met mal à l'aise, mais ça met également toute une audience mal à l'aise. Et moi, en tant que professionnel, mon rôle, c'est en effet de, de faire en sorte que la salle et que l'audience euh, euh, puissent en effet continuer à vivre son expérience. coûte que coûte, vous connaissez l'expression « the show must go on ». Et c'était pour moi une opportunité aussi à inviter cette personne à écouter mon message jusqu'au bout. Car comme dans la vie, s'il y a en effet des moments qui sont douloureux et difficiles et qu'on estime que euh, c'est dur, c'est difficile et que ce qui nous arrive est triste, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Et j'ai demandé à cette personne de me laisser l'opportunité de lui apporter cette lumière au bout du tunnel. Au vu de son regard, il faut savoir qu'elle était tout à fait derrière au dernier rang. Je pense que mon discours, même jusqu'à la fin, euh, quand bien même la salle pouvait rire, elle était l'une des seules personnes à ne pas rire. Je vais pas regardé tous les visages, mais bon... Là où je veux en venir, c'est que parfois nous avons des moments inattendus et parfois nous devons en effet réagir en professionnel et garder notre sang froid. Et à en croire en effet mon client, donc le demandeur, le DRH, le patron et plusieurs personnes qui sont venus me trouver, ils ont particulièrement apprécié mon intervention et la façon dont j'ai géré ce petit problème. Et il s'avère que cette personne est en effet la personne la plus négative de l'entreprise qui semble ne jamais être content de ce qui se passe dans leur environnement. Je ne connais pas les contextes, mais ce sont tout simplement des choses qui arrivent. Donc voilà, c'est ne pas juger ce qui arrive et arriver à se dire qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne qui vous critique. Et vous continuez. Voilà. Et les choses se passent très très bien ne pas paniquer, ne pas perdre son sang-froid et surtout ne pas juger les réactions des autres parce que ça leur appartient, au même titre que cette réaction appartenait à cette dame. Voilà, quand je vous dis de vous simplifier la vie, je ne vous dis pas que ça a été dur, je ne vous dis pas que ça a été facile, non, j'ai eu un petit moment de solitude parce que vous vous dites, aïe, comment je réagis Donc très très vite, ça mouline là-dedans, vous imaginez. Mais visiblement, ça a réussi parce que j'ai gardé mon sang-froid. Simplifiez-vous la vie les amis et surtout, surtout, soyez heureux. Ciao